Hello! Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer avec la modélisation de notre petit personnage. Dans la vidéo précédente, nous avons appris à modéliser son corps en utilisant la primitive de base qui était en fait un cylindre. Et dans cette vidéo, nous allons apprendre à réaliser sa petite tête. Ici, on va renommer ça, on va mettre body. Euh, et on va euh, commencer avec la modélisation de sa tête. Alors, pour faire sa tête, on va utiliser cette fois-ci le cube. On va aller au edit Mode, on va le déplacer comme ça. Des articles de Proportional Editing. Euh, je vais appuyer N pour que vous puissiez voir mes rapports. clavier. Et là, je viens un tout petit peu ce est sa tête comme ça, pour qu'elle soit euh, grande. Ok, je retourne maintenant en objet mode. J'ajoute le modifier subdivision de surface. Je viens de la add, modifier subdivision de surface. Je vais mettre la viewport à 2. Ensuite, je vais appliquer tout ça. Je vais retourner en edit mode. Je vais encore scaler la tête de mon personnage parce que euh, lorsque j'ai mis le modifier subdivision de surface, euh, il a quand même pas mal euh, diminué la taille. Donc du coup, je vais encore scaler comme ça, ok. Je vais aller en vue de profil, je vais aller en wireframe et je vais activer le Proportional Editing ici. Je vais faire une sélection avec C, je vais un tout petit peu scaler pour monter le rayon du Proportional Editing. Et je vais un tout petit peu tirer comme ça vers l'avant les vertices. Je vais euh, faire de même ici derrière. Ici, je vais faire un C. J'ai des sélections d'abord là derrière. Je vais faire un C comme ça. Et je vais faire un déplacement sur Z en jouant avec le facteur du proportionality. Euh, je fais la même opération encore ici. Ok, je vais faire encore cette opération là. Ici, je vais faire comme ça. Ok, je vais aller sur la vue de face et sur la vue de face, euh, on va quasiment faire la même chose. Vous voyez ces vertices qui se trouvent là, on va les sélectionner comme ça. On va faire CTRL plus, on va sélectionner ces frais qui sont aux alentours et on va faire un déplacement comme ça. Ok, bon là, on va tout d'abord s'arrêter. Pourquoi Parce que on voudrait en fait que toutes les modifications que l'on va faire sur la vue, euh, du moins du côté droit. Par rapport à moi, mais par rapport à vous, euh, se répète du côté gauche. Du coup, je vais faire d'abord en CTRL Z, je vais faire ici Alt, clic droit, comme ça, je vais faire V, ici, je sélectionne là, je fais L, je fais un X, Dit Vertice. Euh, alors, V, je ne l'ai pas expliqué, c'est tout simplement pour couper, en fait, euh, pour couper notre objet avec, à partir des vertices. Et donc, je retourne en objet mode. Je pars dans les modifiers. J'ajoute le modifieur Mirror. Je mets le clipping ici. Et je retourne en Edit Mode. Je reclique là. Je vais faire contre Plus. Et je vais faire un déplacement. Sur l'axe des X. Comme ça. Je fais un déplacement comme ça. Ici, au niveau de... Mon temps, j'ai déplacé un peu comme ça. Ok, cool. Euh, ici, je vais un tout petit peu déplacer comme ça, mais avant de continuer les déplacements comme ça, euh, je vous propose d'ajouter encore le modifier subdivision de surface. La différence est que cette fois-ci, on va pas l'appliquer. On va tout simplement le laisser comme ça, mais sauf que ici, on va mettre la vieux porte à croix. Ok, on va smousser tout ça. On va aller en vue de profil. Edit Mode, Wireframe. On va faire une sélection ici en haut. Et on va modifier encore quelques proportions sur la tête de notre petit personnage. Ici, je vais faire comme ça. Euh, ici également devant, je vais faire ressortir sa tête comme ça. Ok, je reviens en solide, je regarde à quoi ressemble sa petite tête. Et je trouve que c'est déjà pas mal pour un début. Euh, tout ce que je vais euh, modifier, ça sera un peu là, un peu là, et aussi un peu ici. Ok, là c'est euh, plutôt pas mal pour la forme de sa tête. Euh, N'oubliez pas que vous pouvez euh, modéliser la forme de, de sa tête euh, comme vous le voulez. C'est votre personnage, c'est pas le mien. Donc vous faites euh, une forme que vous voulez, du moins une forme qui soit quand même euh, logique. Et donc on va continuer. On va aller en Edit Mode. Ici, je suis artiste, on va faire Ctrl Shift B. CTRL-SHIFT-B va nous permettre de créer une face à partir de la sélection. À partir d'un vertice, je veux dire. Genre, si on a ce vertice, j'ai fait CTRL-SHIFT-B. Vous voyez que là, ça me crée une face. Ok, là c'est cool. Donc, avec la face qui a été créée ici, on va maintenant excluder. On va faire ressortir les narines euh, de notre petit perso. Alors ici, je vais... Découcher Proportional Yating, je vais aller en vue de profil, je vais coucher ici, ok là c'est plutôt cool, euh, et maintenant je vais escaler, donc je vais tout d'abord un peu scaler comme ça, ok, vue de profil je vais escaler, une fois, je vais encore escaler comme ça, je vais scaler. Ici, je fais Alt-Click droit, je scale un peu comme ça. Ici, j'ai fait Alt-Click droit, je déplace Wireframe, j'ai fait un CTRL-R ici. Euh, nous allons déplacer la partie du bas ici pour qu'elle puisse monter un peu comme ça. Et la partie du haut ici, on va déplacer un peu comme ça, ici on va déplacer un peu comme ça, on va suivre la vue de face et on va déplacer les vertices euh, du nez sur l'axe des X alors je sélectionne ici, je déplace comme ça je pars là ok je retourne en objet mode, je vois un peu à quoi ça ressemble, je vois qu'ici il y a une forme bizarre euh, de fois si ça arrive je propose de dissoudre certaines vertices dans celui-ci on va le dissoudre, dissoud edge bon, maintenant on l'a et c'est plutôt euh, cool je repars sur la vue de face je vais euh, Je vais euh, regarder les proportions. Je vais regarder les proportions. Ok, je trouve que niveau proportion c'est plutôt cool. Mais je vais, euh, je vais diminuer euh, le scale ici. Je vais le diminuer comme ça je vais encore le diminuer et je vais faire un déplacement encore sur l'axe des y et une rotation comme ça et un déplacement et un scale ce qu'on peut également faire ici c'est un inset comme ça je vais les coller ici Alors, si une set il dérange, c'est pas grave, euh, c'est pas grave pour notre personnage, et donc là, on va maintenant continuer avec la bouche de notre personnage. La bouche elle doit être plus ou moins euh, près euh, du nez du personnage. Du coup, le nez, on va un tout petit peu le déplacer vers le bas avec si ça, Je sélectionne tous mes vertices comme ça Je vais faire un petit G vers le bas Je vais faire un déplacement comme ça Je vais faire un autre déplacement comme ça Ok Une fois que notre personnage est vers le bas Ici Je vais un petit tirer ça comme ça devant Ok Ok, on va se placer ici et on va positionner la bouche de notre perso. Donc on va sélectionner celui-ci celui-ci. On va faire CTRL-B comme ça pour faire un beaver. On part sur la vue de profil. On fait d'abord un déplacement comme ça. On va faire une exclusion. Sur l'art des Y. On part en wireframe. On fait encore une autre exclusion. On va scaler fait enfin, une autre exclusion. on va scaler ok on va euh, à présent revenir ici en faisant alt clic droit pour sélectionner les loupes de vertices ici on, on peut faire un scale comme ça sur l'axe des y si on veut refermer la bouche de nos personnages donc ici je vais faire alt click droit je vais faire un scale sur l'axe des y Euh, en coinscale ici l'arc des y je pars en vue de profil en wireframe je vais faire également de même ici à l'intérieur euh, je vais faire également de même ici alors si <rire> ça refuse la sélection il faut tout simplement bien se positionner donc du coup ici je vais faire une rotation comme ça je vais faire ça je fais une rotation ok je pars sur ma vue de face je vais un tout petit peu étirer ici, je vais étirer là, je vais euh, étirer comme ça, je vais refermer ici. Je peux également activer le Proportional Editing comme ça, et j'ai mes forces. Euh, de détirer et de refermer okay. je vais aller en vue de profil je vais remonter le facteur de mon proportional editing Ok, euh, je peux laisser la bouche du personnage comme ça, euh, comme je peux le modifier, mais pour le moment, je trouve que il a plutôt une belle petite bouche. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est euh, déplacer comme ça les vertices vers le haut, si on veut refermer. Comme ça. Et maintenant, si on veut faire en sorte que il sourit un tout petit peu ce qu'on peut faire c'est sélectionner les vertices qui sont euh, tout autour du coup on va les sélectionner comme ça avec celui qui est à l'intérieur j'espère que ça ne vous dérange pas le fait que je <rire> je parte à l'intérieur euh, du maillage ok euh, on va maintenant Continuer Avec euh, Avec le bandeau De nos personnages On peut également faire les yeux une fois Avant d'arriver là bas Mais on va d'abord faire le bandeau Du coup on va faire Shift A euh, La tête je pense qu'on va encore La scaler un tout petit peu comme ça, ok. Euh, là, j'ai un tout petit peu ce qu'elle est. Là devant, là devant. Ok, là c'est cool. Donc je disais qu'on va faire le petit bandeau qui se sur la tête de notre personnage. Donc ce qui va se sur la tête de notre personnage. On va faire un Shift A, on va importer un cylindre, on va mettre ici à 16 on va mettre ici Nothing. Et je pense que là c'est plutôt bon. Nous allons à présent... Faire un scale sur l'axe des Z. On va scaler comme ça. On va aller en vue de profil. On va scaler encore. On va faire encore un autre S. Z. On va faire un scale général. Et on va faire une rotation. Comme ça. Là, je travaille avec le wireframe. Pour ne pas avoir de soucis. Ici, je fais monter ça. Je fais un déplacement, je fais une rotation. Ok, je pars en vue solide pour m'assurer que j'ai bien placé le petit bandeau de notre personnage. S'il y a des soucis, il ne faut pas hésiter de déplacer avec euh, les le déplacement sur les axes. Ici, je vais faire un contrôle R. Un autre CTRL R, ça va juste être des edge loop de maintien. Ici, je vais ajouter le modifier solidify. Je vais remonter la finesse. Et je vais mettre le modifier subdivision de surface. Je vais mettre la vieux porta 2. Ah, pas ça. Je vais mettre la vieux porta 2. Et je vais smoothiser tout ça. Ok, là je vais avoir des bords moins arrondis parce qu'ici c'est beaucoup arrondi par rapport à ce que je veux. Je vais faire CTRL E et slide. Je vais faire de même ici, Alt et clic droit, CTRL E et slide. Ok, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool. cool. Je vais maintenant aller en edit mode toujours je vais faire un petit scale comme ça un déplacement ici je vais faire alt et droit je vais activer ici le proportional editing avec haut et je vais faire un scale comme ça un scale vers l'intérieur ici alt et droit comme ça Je vais faire un s maintenu avec shift ici s maintenu avec un shift je joue avec le proportional editing et on a ça on va euh, on va continuer mais avant de continuer je voulais également un peu augmenter ici et ce est ça comme ça Ok, je pense que c'est bon. On, on va maintenant passer euh, à la modélisation des lunettes de nos personnages. Pour faire ces lunettes, je vais vraiment utiliser une technique bizarre, mais qui fonctionne. On va faire un Shift A. On va importer un plane. Un plane, c'est d'abord bizarre déjà pour un début. On va aller en Edit Mode. On va faire une rotation sur les X de 90 degrés. Euh, si le Proportional Editing est toujours activé, vous allez le désactiver. Et ensuite, on va faire un CTRL-E. On va subdiviser ça en deux parties, comme ça. On va ajouter le modifier subdivision de surface. On va mettre la vieux portable 2. On va retourner en Edit Mode. Ici, on va faire un déplacement, comme ça. Sur l'axe des X. Ok, on va faire ici un déplacement sur l'axe des cigarettes, du moins sur l'axe des Z, désolé. Ici, on va faire un déplacement sur l'axe des Z. Ok, et déjà là, on a une forme arrondie ici, et c'est euh, vraiment ça que l'on voulait. Et ici, euh, on va mettre la viewport à croix pour pouvoir vraiment avoir euh, de l'arrondi là. Ok, je pense que là, on va s'arrêter. Et donc, on va supprimer tous les vertices qui se retrouvent de ce côté. On va ajouter le modifieur Mirror. On va le placer au-dessus du modifieur Subdivision de surface. On coche le Kipling. Et on va ici déplacer comme ça. Ok, on va cocher ici. Et là, on c'est déjà cette partie assez, assez nice. On va revenir là, on va faire Alt, clic droit, on va sélectionner tous les vertices qui se trouvent autour. On va faire Shift D. Comme ça. Euh, et là, on se rend compte qu'en fait qu il se passe quelque chose de parfait cool. On va faire Ctrl Z. Ici, on n'avait pas sélectionné ce vertice et celui-ci. On va recommencer l'opération, on va faire Shift-D. Maintenant, ça donne. OK. On va euh, faire On va faire un P. Ensuite, on va faire By Lose Part. On va créer un autre objet à partir de cette sélection. On va revenir sur cet objet qu'on vient de créer. On va extruder une fois, on va skier comme ça vers l'extérieur On repart sur la vue de face On va encore faire un E, on va skier comme ça Et on va faire euh, alt clic droit Alors ce qu'on peut faire également, c'est sélectionner le tout et faire une extrusion sur l'axe des Y, comme ça Enfin, on fait un e Y. ok on va se mousser tout ça et en objet oui alors en edit mode ou en objet mode en déplaçant vous allez voir que ça correspond parfaitement euh, à la première partie des verres de notre personnage bon maintenant il reste à faire euh, une incubation de ces deux formes et donc pour faire ça on va utiliser Modifier simple du forme, le modifier simple du forme, form, on va l'ajouter ici simple du forme. Déjà, lorsqu'on l'ajoute il nous montre euh, ses capacités. Euh, nous, on va utiliser ce mode de blend et on va faire euh, des arrondis des formes QV sur l'axe des Y. Là, on va laisser euh, pour un début à la valeur 45. Je vais faire de même ici, là, je vais là, ici, euh, simple, deform, je coche là, Z, et blend. Ok, cool. Ici, je vais smoser les artistes si ce n'est pas déjà fait. Ok. Et bien maintenant, je vais faire revenir mes euh, autres éléments de ma scène en appuyant de nouveau sur la touche slash. Et là, je profite pour faire une sélection de mes deux objets avec shift et maintenu. Euh, je vais maintenant aller en Edit Mode. <coughs> en Edit Mode, après avoir sélectionné mes deux objets, je vais les déplacer comme ça. Encore. Je vais scaler. Je vais aller en vue de deux profils. Je vais faire un déplacement comme ça. Comme ça. Ok. Euh, je vais repartir en objet mode. Je vais sélectionner mon ami ici. Je vais l'éditer un tout petit peu. Alors, pour l'édition, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement euh, faire une extrusion sur l'arbre des y. En gros, c'est tout. C'est juste ça que je vais faire. Et donc, je vais cliquer ici pour que mes vertices se collent. Sur mon objet, euh... voilà là, je vais exclure avec E, je déplace un peu comme ça, je fais encore une autre exclusion, E, encore une autre, E, ok cool, ce que je peux également faire c'est ajouter le modifier solidify comme ça et augmenter un tout petit peu la finesse. Nickel, euh, je fais slash, je vais déplacer mon objet comme ça ici en edit mode, je retourne en objet mode, je sélectionne tous mes éléments mais je trouve que ici ça c'est pas mal arrondi donc je vais faire glisser mon edge comme ça, ok cool désolé on va maintenant bien placer les lunettes de notre personne je fais un shift maintenu je pars en edge mode je déplace comme ça je vais faire une rotation je vais faire un déplacement je vais encore faire une rotation un déplacement comme ça euh, comme ça Je peux également mettre ici à 50. Euh, je ne sais pas si ça modifie les deux. Je vais vérifier. Alors ça modifie une seule personne. Ok. Je pars sur la de face. Je regarde à quoi ça ressemble. Euh, mais c'est plutôt pas mal. Ce que je vais également faire. C'est un déplacement de mes artistes. Comme ça vers le haut. Et donc, je vais aller en wireframe, je vais sélectionner tout d'abord mes deux objets, le premier, le second, je pars en edit mode, vue de face, wireframe, et je vais déplacer, je fais ainsi, comme ça, je suis déplace vers le haut. Je vais également faire un déplacement vers le haut, ici. Ok, super. Euh, je vais également faire une dernière petite modification sur les lunettes de nos personnages. Ici, comme ça. Ici même, ce que je peux faire, c'est faire un contrôle R comme ça et là je fais un bord select et je déplace un peu plus en bas ok je vais faire de même avec celui ci mais je sais pas pourquoi il n'a pas voulu euh, faire cela quand je le faisais avec l'autre euh, je vais encore augmenter comme ça et je pense que ça va ok avant de terminer cette vidéo, nous allons faire une petite modification au niveau du nez de notre personnage On va le sélectionner, on va aller en Edit Mode On va euh, appuyer sur la touche K Comme ça, pour utiliser l'outil Knife On va sélectionner ce point ici Ensuite on va sélectionner cette tête qui se trouve ici au milieu Et ensuite on va faire Entrer okay. On va sélectionner le vertice qui se trouve au centre On va le déplacer comme ça on va aller sur la vue de face pour voir à quoi ça ressemble Ok, On va le déplacer vers le haut comme ça On part en vue de profil On part en wireframe Edit mode Ici on va encore faire un déplacement comme ça vers le haut Ici on va faire un bord select On va faire un déplacement comme ça Et ici je vais faire un C Je vais faire un déplacement comme ça ok je retourne sur la vue de face je regarde comment le nid de mon personnage se présente ici je vais un tout petit peu décaler comme ça euh, je vais un tout petit peu diminuer la taille de sa marine n'y rien de personnel ok je vais un peu diminuer ça. Ok, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi et surtout, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, de la partager à vos amis et également de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Afin de nous soutenir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Bye bye